Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le défi Bomber Show et on va accueillir Franck Paulin, l'expert du VTT Freestyle. Apparition <rire> J'adore cette entrée. Ça va la forme Ça va et toi Bonjour Ça va tranquille. Donc, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, pensez à vous abonner. C'est juste ici, tu cliques et t'actives actives la petite cloche. Et maintenant, il faut suivre aussi Franck sur sa chaîne YouTube. T'as créé la chaîne, ça y est Ça y est, elle Donc, est là. Vous tapez Franck Paulin dans la barre de recherche, c'est parti, vous vous abonnez, pareil. Aujourd'hui, on va se lancer des défis mmh. en wheeling. Ça va pas être un genre euh, Game of Bikes En gros, on va gagner des bracelets A chaque défi remporté, on va gagner un bracelet Bomber Show. On va se lancer un maximum de défis C'est le premier gars qui aura 5 bracelets autour de son poignet Qui aura remporté le défi On se lance un défi chacun et c'est parti Allez, le truc simple. Parti. On lance le premier défi, c'est parti le premier bracelet, Frankie, winning d'ici jusqu'à là-bas, la délimitation un petit peu avant la bosse, là, ok Ok, c'est Allez, Allez, un bracelet Ouh Bienvenue dans la course, un bracelet yes, et bien. un bracelet ici, allez. Du coup c'est à toi de lancer le deuxième défi, yes. un poil plus dur cette fois-ci peut-être. Ah le temps de trouver un nouveau défi, je vais faire un truc vraiment trial, enduro calme Je vais essayer d'arriver de là, tac, ici, sortir roue arrière, là, et sauter là. T'essayes Francky, après. Euh, ouais, ouais, c'est <rire> ouais. Allez. Ah, c'est le bon Allez, allez, allez. allez. Je <rire> suis content là. Joli. À toi. Oui. Ouais, non. <rire> du coup, yes. là, l'idée, ça va être de passer les marches en wheeling. La petite marche après, ah, passer le chemin. attaque, là, bim. Bah, l'idée, c'est là, on dit. Hein. C'est bon Ouais. Je commence allez, je commence. On va tester les suspensions. Vas-y j'enchaîne oh, J'enchaîne oh, oh, oh, oh, oh. Yeah ah, Trop facile bon, Ça va celui-là On va chercher le deuxième bracelet du coup Allez oh. yes. Deuxième bracelet pour toi Merci Deuxième bracelet pour moi Du coup, plus dur on va tenter un peu de jouer avec les reliefs. Ouais On va aller là-bas. On va se faire. Tiens, vas-y. On change de spot. Du coup, mon défi. On part d'ici. On se fait la petite montée là. Du coup, un petit peu de dénivelé. Et tout au fond là-bas, il y a trois marches qu'il faut sauter. Il faut sortir de la marche sinon c'est pas validé. C'est parti. Tu montes. Vas-y, je commence. Yes. Troisième défi réalisé. À toi. Et chaud. Oh oh oh. Oh, ça panique. À fond! Ouais! <rire> La sortie en mode écrême là. Nickel. Ça passe. Moi je trouve ça nickel. Moi je trouve ça nickel aussi. T'as gagné ton bracelet. Trois bracelets chacun, ça commence à être chaud là. À toi de te proposer. On monte un peu le niveau là. Je pense qu'il faut essayer de faire un virage quelque part. Un virage? Ouais. Non? Ouais ouais ouais. ouais. Si. On <rire> va changer, peu... on va aller là-bas là. là voir. <rire> ok allez on rechange de le spot. Du coup on va partir d'ici et il faut qu'on arrive à faire le tour du petit plot là en béton. <rire> C'est chaud. Et revenir là revenir ici. Ouais, ok, vas-y, à toi. À moi. Ouais, <rire> allez, allez. Yeah. Yeah. Oh. Hey. Ça a l'air ultra chaud. Je vais prendre bien large. Tu hein. me permets. Je vais essayer de monter là-bas. Tiens. Oh <rire> bon, On se laisse deux essais ou pas Non, c'est un et on a raté quoi. Ouais, ouais. ouais, ouais. Bah tiens, du coup j'enchaîne avec un autre défi. Pendant qu'on est ici, on part de là. Wheeling sur le module, sortie wheeling. Il faut aller jusqu'au trait derrière là-bas. Ah ouais Ouais Ok <rire> Tu me montres alors Ouais Attends, on est quatrième bracelet, faut commencer à attaquer là. Oh Oh, oh. oh la frayeur Ah, Fiché Tu es obligé d'essayer Attends, mais j'ai trop peur là Faut pas réfléchir bon. J'ai envie d'essayer une deuxième fois, j'aurais pas le bracelet, mais j'ai dit. Vas-y, pour l'honneur, juste pour l'honneur. Yes Yes Ça ah, bien quand même Ouais, j'ai pas gagné le c'est dommage. C'est dommage. Bah, à toi. Du coup, pour le quatrième, faut lancer le niveau là. Eh ben, on va essayer de faire euh, wheeling comme ça par-dessus la petite... Ok, et redescends derrière. Voilà. T'aimes bien les virages, toi hein Ouais, pas <rire> moi. Bon. Ouais, ouais. Allez, ça va. Vas-y. J'y arrive pas non <rire> <rire> Allez, <rire> vas-y. Cabre avant, faut pas toucher le gris et faut sortir pas voilà. là. Ok, vas-y. Ça marche, vas-y. Yes, yes. Ah, Là, je, je Réessaye, réessayer après. Ouais. Il faut juste arriver beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Bon. Là, du coup, ça m'a redescendu la route direct. Ah ouais. Oh, oh, oh, oh. Ouais. Oui okay. On l'avantage avec un quatrième bracelet. Allez pour la gloire Francky 4 bracelets du coup à mon actif Entre 3 pour Francky Ça va peut-être se jouer au dernier défi ah, allez, allez allez Je ne mérite vraiment pas de bracelet <rire> C'est validé euh, Du coup je vais m'auto-défier Je vais me lancer mon propre défi J'arrive là Ici, sortir, Wheeling Et après on va faire le truc énorme Le même que le rouge mais encore plus gros Matte le truc Je vais devoir faire ça Sortir arrière derrière, Je vais essayer de pas tomber dans les cailloux ou tout ça. Ça fait un gros truc hein. Chut. Mmh. Yes papa Francky j'ai un défi pour toi. En gros, c'est un peu les trucs qu'ils font à la rampage. Il y a le gars derrière qui tombe le gazon, c'est génial. Du coup sur ma sortie Francky j'ai un truc à te proposer ouais. Je sais pas comment elle s'appelle cette figure C'est genre les trucs qu'ils font genre en mode rampage T'as le vélo là ouais. Tu te jettes dans la descente et tu récupères et tu Ça s'appelle un ninja drop Ninja drop tu fais ça et tac Tu yes. saute dessus <rire> Vas-y bah je te laisse faire c'est ton défi ça Allez C'est chaud Ah je suis trop content Ça va c'est un petit ninja drop hein ouais. Ouais. J'ai atterri à plein <rire> ouais. bon. Je sais même pas comment on peut le lancer Ouais, vas-y. Laisse-moi laisse réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Ah, mais Parce en que fait... toi, tu pars en 180 là. Bah, le truc, c'est qu'avec un enduro, c'est. Ouais, t'as <rire> pas de place ouais. quoi. Yes, Wouhou <rire> yes Bien joué Yes Bon bah, du coup, vas-y, on rattaque le concours des bracelets. On part sur un nouveau défi. C'est parti. Tu me chauffes. Tu pars à un à pied, tu fais comment Ouais, en bon, gros, je commence un peu à enjamber. Ouais, c'est bon. Bah, je sais pas, c'est la deuxième fois que je le fais de ma vie. Hein. Ah ouais, bah moi, c'est la première, donc ça va. <rire> Ah voilà C'est ah ouais. ça que j'avais peur de faire fait ça. tu vois C'est pour ça que c'est plus pratique de tenir la selle parce qu'il est un peu plus bas du coup ton vélo. Ah ouais mais, mais toi, putain, tu... moi ma selle elle fait comme ah ça quand je la peu, Tu peux pas. Tu ah, peux peut-être partir plus comme ça, comme ça moi je peux passer le pied. Ouais. Ouais, faut pas réfléchir. 1, 2, 3. Bon bah je vais pas sauter d'un avion tout de suite hein mon gars. <rire> Allez c'est bon, <rire> c'était ton défi ça. Moi j'ai un pied bien chaud, on va tenter un peu l'accroche du pneu là. On va se faire du dévers. Là on va tenter l'extrême. L'idée, wheeling, faut partir avant la descente. Wheeling ici là tu vois ça accroche très bien voilà on réussir à sortir au moins ici pour que ça va est j'ai pas mis de protect en ce moment j'aime bien me glisser voir, bien sûr. Ouais. ça glisse vas-y c'est marrant vas-y ça glisse un peu Allez ah. ouais, c'est on va ouais, une deuxième fois Ouais ouais deuxième Vas-y, je vais le prendre genre en montée un peu de travers, je ah, te sens. pas loin Il avait ça, en s'entraînant un peu. Attends, vas-y. Allez oh. bah, On l'aura raté, hein. On l'aura. <rire> on change, on abandonne. Du coup, attends, vas-y, à toi de proposer un défi. Ou alors Vu que tout à l'heure les escaliers ça m'a bien réussi, on va essayer de euh, niveau un peu plus élevé. Beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup plus, plus ouais, élevé. Ouais. <rire> Faut tout descendre quoi. Faut tout descendre. Ça fait des grosses marches quand même. On est en mode trial là, c'est bien pour moi ça. Ah, pour bah le cinquième ouais, raclet je sais, le sens bien. Ouais, du coup euh, ouais, ouais, c'est <rire> un moi <bon rire> aussi <rire> du coup. En plus il n'y a aucun élan. Il n'y a donc. pas d'élan. Allez. ouais, Yes, yes, yes. On se laisse deux essais Vas-y deux essais. Ah yes. Là. Pour un trialiste. Oh en plus, je l'ai fait un peu en mode manual là. Ouais, ouais. J'ai un peu triché. Ouais, <rire> Mais il y a vraiment moyen. Deuxième essai. Yes! Oh! oh. Merde! Ah! Oh. Alors le trialiste là? Ouais, c'est clair. Ah, j'en prends pour mon grade là. Hein. Allez! Allez! Oh non! Oh, oh non! Je me suis fait battre sur un défi trial. Euh, et bah, ok. Bah, et hey, mon bracelet. T'as ton bracelet, bien joué. Votre bracelet, s'il vous plaît, monsieur. Aussi. 4 4-4, là, il va falloir. En oui. plus, c'est à moi de trouver un truc. J'ai ah, ouais. trouvé un truc, mon gars. Attends, je peux juste le faire en mode trial, juste pour, euh, pour ma gloire. Ouais, comme toi, ouais, ouais, pour la vois. gloire. C'est pas Mais du voulu c'est un vrai truc de trial, là. Yes. Yes. Oh, c'est chouette la suspension. Ah, pas mal hey Prochain défi, on fera ça avec une prochaine vidéo, <rire> ça sera plus simple pour moi. Euh, bon, du coup, je te propose pour rester bien chaud entre hein, ouais. les défis. Ouais, je suis chaud. Euh, on va faire un petit... Un gros bun pour toi ici. Pour monte là, okay. ouais. Moi, je te monte à côté, on ouais. se suit, et après là, on saute. Rampage. Mini rampage. Et on fait une petite figure ou... Ouais, ouais. on va essayer Alors, le défi ultime, on va se tenter un truc. Là-bas, tiens, saut, so, wheeling, c'est chaud. Vas-y, venez voir. Gros défi de la mort, on arrive ici, wheeling, faut sauter dans la descente, rester en wheeling. Allez là, Tenez sur celui-là, wheeling, allez là. Et on dit, par ici, c'est la fin, ok Ok, okay. Ça <rire> faut déjà arriver jusque-là. <rire> T'as des bons freins euh, Ouais, ouais. Là, nickel. on va mettre la dorsale pour ce truc. T'inquiète, hein, parce que là, la descente, on se laisse trois essais. Trois essais, ah, ouais. ouais c est... C est Sinon, on change, si on n'y arrive pas. Bah vas-y on essaye allez Let's go allez Du coup vous ligne ici hein. La descente, ça va taper mon gars Tu oh, oh as vu la descente J'ai bien vu vais fait le frais, ouais. Je le sens bien là Trois essais ça va suffire t'inquiète Ouais Yes wall T'as oh <rire> ah ouais, un le manual 30. bah ouais flex de freestyler on fait un manual. C'était le premier essai Eh oui monsieur, c'est le cinquième bracelet. Et... Bien joué. À toi, tu peux m'égaliser si tu arrives là. Ouais. Ah et non, et non. Il te reste un essai si tu veux. Ouais. Tu veux utiliser ton troisième essai Ouais. Ok. On jamais. Oh, oh, oh. Ah et non. And the winner is me. Bien joué. J'ai le droit de mettre mon cinquième bracelet. Yeah que vous pouvez bien sûr retrouver sur ma boutique shop.uréliarfotogore.fr Et d'ailleurs on va vous en faire gagner Je ferai gagner mes 5 bracelets sur Instagram On va les répartir sur le compte Instagram de Frankie et sur le mien Donc il faut aller s'abonner vous y allez on va faire un petit jeu concours tous les deux Comme ça vous allez pouvoir gagner je gère le concours C'est parti ça va C'est parti On gère le truc La semaine prochaine on vous prépare quelque chose d'extraordinaire La planche à clous le saut en longueur regardez ça On va certainement crever du pneu ici Et puis on vous prépare aussi un tremplin de challenge